Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Cette fameuse règle des six. Au restaurant, on l'a dit, et je remercie une fois encore nos restaurateurs, on a dit pas plus de six à table. On essaie, quand on invite des amis, de ne pas être plus de 6 à table. Et pas plus de 6 dans la rue non plus, par et groupe on amis. essaie de ne pas se regrouper, voilà, plus de 6. Cette règle des 6, qui est une règle de bon sens que chacun peut avoir, il faut essayer de se l'appliquer à soi-même, parce que c'est aussi quelque chose qui nous protège et qui va un peu... qui va nous aider à freiner France entière tout cela. Cette fameuse règle des 6, qui va nous aider à freiner France entière tout cela. On va faire un bon match et puis Sinégo, tu ne joues pas en première mi-temps, je ne fais pas de raf. ne fais pas d'histoire, Robert. Et puis Sinégo, tu ne joues pas en première mi-temps, je ne fais pas de Et puis Sinégo, tu ne joues pas en première mi-temps, je ne fais pas de Voilà. Un peu plus bas, monsieur Bruno, un peu plus bas. Un peu, un peu plus, plus bas. bas. Voilà. voilà, merci. Madame Pécresse, merci. Alors bonjour toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence de presse du premier ministre du Québec, François Legault. La bête de l'événement est là. Et elle arrive.